Aujourd'hui je vais t'apprendre 10 astuces pour t'améliorer sur Fortnite Alors déjà on va voir en premier, dans un premier temps, donc pour la première astuce On va voir euh, du coup comment euh, vraiment casser correctement un arbre euh, Voilà c'est stupide euh, pour les bons joueurs mais c'est vraiment intéressant pour ceux qui débutent Donc je tape une seule fois, je tape sur le rond bleu, une deuxième fois Tac, tac et tac et il est à 50 et j'y touche plus tout simplement en deuxième astuce, je vais te dire, je voulais juste... Donc, pour la deuxième astuce, euh, les arbres, c'est bien, mais ici, vous, vous voyez, euh, un arbre, en gros, un grand arbre, comme je vous ai montré, nous donne environ 50 de bois. Ici, vous allez voir, avec cette palette, ici, ici je vais en avoir euh, un peu plus, vous voyez, et c'est euh, beaucoup plus rapide, vous voyez. Donc, vraiment, prendre les, vraiment euh, c'est important de prendre toujours toutes les palettes, voilà. Astuce numéro 3. Ok, en troisième astuce, je vais te conseiller déjà, si tu as des tu des... Pas... Voilà. Si tu as des macros euh, sur ta souris ou juste euh, euh, des macros tout simplement, soit sur ton clavier, soit sur ta souris, avoir euh, du coup les configurer euh, pour euh, avoir un escalier et un mur. Voilà. Si vous en avez que deux, moi j'en ai que deux et ça suffit très. très... Enfin ça suffit très bien. Pourquoi l'escalier Déjà pour quand on saute, il suffit juste bah, bah, de cliquer et c'est fait. Vu que, vu que c'est un macro c'est super rapide. Ensuite, euh, quand on se fait attaquer. On met 2 et 1 d'escalier. Et un escalier, vous voyez Et ici, on, on va être beaucoup mieux. Plus on est haut, mieux, plus on a l'avantage sur un ennemi. Alors, en quatrième astuce, euh, je, vais te... je voulais te dire... Euh, donc, ce qui est important, ça va être euh, vraiment l'atterrissage. Dès que tu... Bah, quand on joue sur Fortnite, c'est l'atterrissage le plus important qui va être décisif sur tout le reste de la game. Alors, euh, pour ça, j'ai un petit conseil... Euh, Ici sur la map, vous voyez Imaginons que je vais aller à Tilted Tower Donc environ ici Je vais compter donc, Selon le bus hein, Mais deux carreaux Et je vais sauter par exemple à Dusty Depot Pour avoir euh, Tilted Tower Et euh, la plupart du temps ça fonctionne très bien Après euh, c'est vraiment à vous de juger Mais vraiment faut vraiment être très très rigoureux Pour l'atterrissage Parce que ça fait tout en fait C'est à l'atterrissage que vous faites vos premiers stuff Et, et vos kills Alors en 5 ça va vraiment être de ne jamais rester Immobile, euh, c'est à dire, euh, même si vous visez un ennemi, et eh bah ben, vous restez toujours euh, en mouvement. Voilà, c'est très important euh, parce que du coup, il y a toujours euh, des euh, snipers, et euh, vu qu'il y, qu y a beaucoup de snipers, on enfin on, faut privilégier le mouvement. Voilà. Et aussi sauter, tout simplement, vous sautez, euh, vous sautez euh, une, une fois de temps en temps, c'est stupide mais ça peut vous sauver la vie, plusieurs. Enfin, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois en tout cas. Pour l'astuce suivante, donc je vais te conseiller euh, de ranger ton inventaire, Voilà, euh, faire quelque chose où tu as vraiment l'habitude, où c'est tout le temps comme ça, Voilà, une routine euh, au niveau de ton inventaire, euh, pour être sûr que par exemple, moi pour mon premier slot, je sais que j'ai un et le second une AR ou une aka ou n'importe quoi, voilà quelque chose, une mitraillette, et après le reste ça dépend, mais euh, vraiment euh, pour deux slots vous êtes sûr de mettre toujours la même chose, au moins en combat vous savez euh, où regarder et où, euh, voilà, enfin, on n'est pas trop concentré du coup sur l'inventaire. Et Pour cette astuce suivante, euh, je vous conseille de mettre des raccourcis, pour être sûr que juste en cliquant sur un bouton on est la pioche ou par exemple pour l'astuce les... suivante, et donc excuse-moi, je suis en voix off, il y, y a eu un problème d'enregistrement des de gens, bah d'audio, il y, là, y a des gens sur internet, euh, donc euh, je vais te renvoyer euh, sur un euh, de mes tutos euh, ouais, euh, du les coup les... sur non. comment euh, du coup optimiser ces FPS sur Fortnite parce que en fait. Euh, si vous laguez, vous pourrez pas viser correctement etc Alors que si vraiment vous avez aucun problème d'fps Bah ça va être super fluide et vous aurez aucun problème Ce qui est logique et vous pourrez viser correctement Voilà donc je vous renvoie vers ce tuto qui, qui, qui peut vous aider énormément Alors pour la prochaine astuce vous pouvez modifier votre structure Et regardez ici on va, on va casser ça Et si je mets quelque chose ici vous voyez je peux regarder à travers le mur Et ensuite je rappuie sur G pour confirmer et vu qu'il s'est rouge, ça va la réinitialiser. Et ça va la mettre comme comme avant, en fait. Et vous voyez, ça redevient la structure normale. Et ça ne la bouge pas, vous voyez. Donc, si j'ai un conseil, ça va être vraiment... Si vous êtes planqué, de vraiment vérifier euh, qui est autour de vous. Et euh, du coup, ce sera euh, super. Pour l'astuce suivante, avoir le son de ton jeu. C'est stupide, mais des gens jouent sans ou avec de la musique. Et... Euh, et en fait ça peut ruiner vraiment plein de kills Parce que vous entendez quelques départs arriver Et si vous avez de la musique peut-être bien que vous les aurez pas entendus Tout simplement Alors pour la suite suivante Bon vu que je suis si close parce que bon je suis dans la zone Et j'ai pas, pas besoin de stuff euh, Voilà il va falloir que je bouge euh, Ce que je peux te conseiller C'est que tu vois dans la map Il y a vraiment pas mal de points où tout le monde va Donc il y a Pleasant Park Tilted Tower Ensuite il y a Shifty Shaft Vous voyez il, il perd pas grand monde y va euh, Retail Tomato Et anarchie Vraiment il y a, y a vraiment Beaucoup de monde De ce type aussi Mais niveau euh, Wallingwood, euh, John Junction euh, Snoopy Shore Etc Greasy Groove des fois Et euh, tout ce qui est vraiment Sur l'extérieur Vous voyez Et bah c'est vraiment tout euh, Un endroit où il faut vraiment euh, Privilégier d'y aller euh, Parce que du coup Bah ça va vous faire gagner Vraiment beaucoup de choses et euh, c'est stupide mais au moins vous, déjà vous n'aurez pas 15 personnes qui vous attaquent Donc ça sera vraiment du 1v1 etc Et euh, au moins bah ce sera euh, Parfait pour jouer Alors pour la dernière astuce euh, Il faut savoir qu'il y a 3 euh, Niveaux de visée enfin, environ Donc disons 4 plutôt ce sera plus simple Donc il y a quand on vise pas Vous voyez Donc euh, quand on est en mouvement Ensuite quand on s'arrête de bouger Vous voyez euh, ça se resserre un peu Quand on vise Et le, vous voyez la dernière là euh, voilà c'est la troisième et aussi quand on accroupi, c'est encore plus petit vous voyez quand on s'accroupit et voilà donc euh, voilà ça c'est aussi quelque chose d un, d un, d un, bah, de plutôt cool à savoir euh, sur ce euh, j'espère que, ce, <rire> ce, que cela te sur ce j'espère que cela t'aura plu euh, je t'invite à mettre des likes et tout ce que tu veux objectif euh, 10 likes dis moi en commentaire si, si ce tuto t'a aidé et, euh... Et du coup bah, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos C'était Nem, ciao